Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie du nerf cochléo-vestibulaire. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, l'origine apparente et réelle de ce nerf, son trajet et ses rapports, sa terminaison, On va aussi parler de l'anatomie fonctionnelle et on va faire une conclusion. Pour introduire, le nerf vestibulocochléaire est un nerf sensoriel qui est constitué de deux nerfs, le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire. Le nerf vestibulaire véhicule les messages qui contribuent au maintien de la statique et de l'équilibre. Le nerf cochléaire recueille les sensations auditives. Ces deux nerfs sont accolés dans leur trajet. Le nerf vestibulaire est deux fois plus volumineux que le nerf cochléaire. Concernant l'origine apparente de ce nerf, il naît par deux racines, une racine vestibulaire et une racine cochléaire. Il émerge du bulbe au niveau du sillon bulbopontique au-dessus de l'air rétro-olivaire et latéralement du nerf facial. Concernant l'origine réelle de ce nerf, on a déjà mentionné que ce nerf est constitué de deux racines, une racine vestibulaire et une racine cochléaire. Alors, on a deux types de noyaux, les noyaux vestibulaires et les noyaux cochléaires. Les noyaux vestibulaires sont au nombre de quatre, médial latéral supérieur et inférieur et sont situés sous l'air vestibulaire de la fosse rhomboïde ou de la quatrième ventricule. Pour les noyaux cochléaires, ils sont au nombre de deux antérieurs et postérieurs et sont situés sous le ressuscice latéral. Le ressuscice latéral est une partie inférieure au niveau des pédoncules cérébelles inférieurs. Concernant le trajet et les rapports de ce nerf, on va étudier son trajet au niveau de la fosse crânienne postérieure. Le nerf vestibulocochléaire est solidaire au nerf facial à ce niveau-là. Il chemine dans la citerne pantocérébelleuse et se dirige latéralement en croisant le sinus pétreux inférieur. Il va atteindre le méa acoustique interne, comme vous voyez à ce niveau. -là. Au niveau du méa acoustique interne, le nerf cochléaire est entéromédial. Il forme une gouttière à concavité supérieure dans laquelle repose le nerf facial. Il est accompagné des vaisseaux labyrinthiques à ce niveau-là. Le nerf vestibulaire est postérolatéral. Il représente dans le fin du méa acoustique interne le ganglion vestibulaire. Concernant la terminaison, le nerf vestibulo-cochléaire se termine en deux terminaisons, le nerf vestibulaire proprement dit et le nerf cochléaire. Le nerf vestibulaire se divise après le ganglion vestibulaire en deux branches, une branche supérieure et une branche inférieure. La branche supérieure du nerf vestibulaire traverse l'air vestibulaire supérieur et se subdivise en deux nerfs. Le nerf étricule-ampulaire, qui va donner par la suite le nerf étriculaire pour la macule de l'étricule, et le nerf ampulaire antérieur pour la crête ampulaire antérieure. Le nerf ampulaire latéral pour la crête ampulaire latérale. Et on a le nerf saculaire supérieur qui est un nerf inconstant, qui est destiné bien sûr à la macule du sacule. La branche inférieure, il donne le nerf saculaire pour la macule du sacule. Il traverse l'air vestibulaire inférieur et on a le nerf ampulaire postérieur pour la crête ampulaire postérieure Il traverse le foramen singulaire. Le nerf cochléaire se dirige vers l'air cochléaire en s'enroulant sur lui-même. Ces fibres pénètrent les foramines du tractus criblé pour traverser les canaux longitudinaux du modiolus. Il aboutit par la suite au ganglion cochléaire, comme vous voyez à ce niveau-là. Concernant la fonction du nerf vestibulaire, il joue un rôle capital dans l'équilibration en informant les centres supérieurs sur la position spatiale de la tête. Il faut noter que son atteinte est responsable de vertiges, de troubles de l'équilibre ou de nystagmus. Le nerf cochléaire, il assure l'audition en transmettant les influx sonores. Il faut noter que son atteinte se traduit par la surdité l'hypoacosie ou des signes subjectifs tels que les bordonnements et les acrophènes. Le nerf vestibulo-cochléaire est un nerf sensoriel et il est constitué de deux nerfs le nerf vestibulaire qui joue un rôle dans le maintien de la statique et de l'équilibre et le nerf cochléaire qui recueille les sensations auditives. Il émerge du bulbe au niveau du sillon bulbopontique. Il entre en rapport avec le nerf facial dans la fosse crânienne postérieure, puis il entre dans le myère acoustique interne et se sépare en deux nerfs, le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire. L'atteinte du nerf vestibulaire peut se manifester par des vertiges, des troubles de l'équilibre ou de nystagmus, alors que l'atteinte du nerf cochléaire peut se manifester par une sérédité, une hypoacosie ou des signes subjectifs.